et salut tout le monde, c'est Chiral. On se retrouve donc sur l'épisode je ne sais plus 6 je crois de Medieval Dynasty. Euh, merci encore pour tous vos retours, vos commentaires, euh, vos compliments, je dirais, parce que c'est effectivement le cas. Euh, donc merci beaucoup. Euh, ça, je vous le redis, hein, ça fait toujours plaisir, ça encourage et, et je suis ravie de voir que malgré que je fasse des longs épisodes et comme je vous l'ai dit dans les en répondant à vos commentaires, eh ben, tout simplement, ma marque, on dira que c'est ma marque de fabrique de ne pas faire comme euh, tous les youtubeurs, de ne pas faire des épisodes de 20 ou, ou 40 minutes. Euh, mais moi plutôt de faire des épisodes un petit peu plus longs et en essayant de vous expliquer au fur et à mesure euh, que je joue. Et apparemment ça vous plaît. Donc merci à vous pour ces retours. Donc on est à l'avant dernier jour de l'hiver. Alors au niveau euh, je crois de l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, euh, on avait pris un point en compétence. Donc, en extraction. Alors, depuis le début, je vous dis excavation parce que je suis complètement omnibulée par vos commentaires. Vous me parlez de l'abri d'excavation. Donc, c'est l'extraction, en fait. Donc, on avait mis celui-là. Euh, l'extraction, on a pris en chasse. Alors, euh, ici, connaissance à la chasse. un point de compétence supplémentaire provenant des activités de chasse. Même ferme, non, puisque je n'utilise pas l'arc. Euh, donc, et le troisième, c'est quoi Archer, les flèches, les carreaux, nanana, nanana, Donc, moi, je vais mettre en connaissance, en chasse. Après, si vous vous utilisez l'arc, effectivement, vous voyez vous le mettez. Moi, je préfère le mettre ici en premier. Et après, par contre, le prochain que je mettrai point obligé, c'est euh, le tracker. Parce que ça va nous permettre de voir les animaux. Euh, un petit peu comme le mode, vous savez, qu'on a dans le mode ici... Euh, alors que je retrouve compétence, qu'on a un petit peu dans le mode survie. Euh, voilà, le sens de la survie qui nous permet, avec la touche Alt, de pouvoir voir, vous voyez, bon, ça nous mange, je vous l'avais dit, de la stamina, mais qui nous permet de voir les champignons, les, euh, enfin, tout ce qui est récoltable. Ben, C'est pareil là, donc le prochain point, on le mettra euh, effectivement dans la compétence au niveau de la chasse. Euh, oui, la chasse, pas la survie <rire> Euh, dans le tracker, voilà, je vais y arriver ok, donc dans cet épisode qu'est-ce qu'on a débloqué la dernière fois parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenue dessus alors j'hésitais entre vous continuer l'hiver avec vous ou alors reprendre l'épisode au printemps directement mais j'ai préféré continuer l'hiver avec vous euh, puisque vous n'avez pas l'air quand je vous ai demandé à tous vous préférez que je fasse des coupures ou pas vous m'avez dit non, reste comme ça, c'est très bien donc je ne bouge pas, je ne sauterai pas d'étape ok donc, dans la technologie, qu'est-ce qu'on a débloqué Alors, on a le stockage de ressources, on a l'abri à bois. Euh, on n'a pas le pavillon de chasse, mais on n'est pas très loin de l'avoir. On a 49 points, on a 50 points. Euh, ici, on a le stockage de nourriture, on a la grange. Et ici, nous avons l'atelier qui est débloqué et nous avons la couture. Donc, comme je vous avais expliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre euh, que l'hiver soit passé, pour euh, construire des choses pour éviter d'avoir trop de taxes à payer. Je vous le répète, plus vous allez poser de bâtiments, plus vous allez construire de choses, plus vous avez de vous allez payer de taxes. Donc là, on est au début du jeu, euh, on n'a pas beaucoup d'argent, donc. Euh, Piano, c'est un jeu calme, c'est un jeu où faut prendre son temps, c'est pas la peine de bourriner, ça sert absolument à rien. Après, chacun sa façon de jouer. En tout cas, moi, c'est la mienne. Je vous l'ai déjà dit, je préfère prendre mon temps, m'en sortir. Et vu euh, mon let's play, que, que, ceux, que ceux qui ont vu, euh, ceux qui sont venus me voir en live, etc. sur mon let's play, ou euh, si vous regardez euh, dans les vidéos, euh, quand je vous présente euh, mon village actuel, et mon village, dans ma première partie, euh, bah, vous, voyez, vous me demandez toujours mais comment tu fais pour qu'ils soient tous en vert. Bah, il suffit de prendre son temps et de réfléchir un petit peu. Et ce n'est pas parce que j'ai débloqué tout ça que je suis obligé de le poser tout de suite. Alors, comme je sais, il va y avoir des commentaires qui me disent « Ouais, mais bon, si tu ne poses pas, tu ne vas pas grimper ». C'est-à-dire que dans la technologie, ici, euh, pour monter par exemple au niveau des bâtiments, euh, on a plusieurs moyens de faire monter les bâtiments, c'est en coupant des arbres, en minant des roches, en creusant de l'argile ou en terminant la construction de bâtiments. Oui, mais bon, il y a quand même autre chose à faire. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va éliminer tout ce qui est arbre, puisque la dernière fois, je vous avais montré, enfin, je vous avais montré, je n'avais pas montré, je vous avais euh, parlé de euh, comment dire ça, le plus clairement possible. Je vous avais dit, voilà, on va faire le village comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, évidemment qu'il va falloir un petit peu euh, déblayer le terrain. Alors, on va déjà ramasser notre petit lapinou. Voilà, on a pris un niveau en chasse et on a débloqué le pavillon de chasse. Mais vu qu'on est tout seul, ça ne sert à rien de le construire tout de suite. Hein. Ça ne sert absolument à rien. Donc, on va les poser parce que, déjà, on va avoir tous les logs ou tous les rondins si vous préférez, qui vont peser donc on indique maintenant le cuir on le gardait puisque notre dulciné rappelez vous on va la mettre euh, au niveau de de deux de, de, que je dise pas de bêtises on va la mettre au niveau de la couture et il va falloir qu'on construise au printemps une maison pour accueillir un PNJ niveau 3 euh, je pense si je dis pas de bêtises niveau 3 en extraction pour que le mettre au niveau bûcheron et une jeune femme au niveau 3 en jardin, en culture, si vous préférez. Voilà, comme ça, au moins, on partira sur de bons pieds. L'autre question que vous m'aviez posée, c'est... Euh, voilà, Chirel, comment on fait Comment... Euh, la, la, la viande ne périme pas Alors, euh, la viande, elle périme. Voyez, là, euh, pour la personne qui m'avait posé la question... Excusez-moi, mais je, n je ne retiens pas tous les pseudos. Quand vous tuez un animal ou quand vous récupérez sa viande... Ici, vous avez la condition dans laquelle elle est, c'est-à-dire son état. Donc là, on vient de la prendre, donc elle est à 100%. Donc celle-là, je ne vais volontairement pas la faire cuire, je vais la laisser. Comme ça, vous verrez, vous verrez comment ça se passe. C'est-à-dire que petit à petit, plus le, le temps va passer, plus ici, la viande va se dégrader. Pour arriver à, une, à, à um, au niveau pourcentage, ça va passer à 80, puis à 50, puis à 25%. Pour finir par avoir ici, viande avariée. Cette viande avariée, ne la jetez pas. Pourquoi Parce qu'elle va se transformer en pourriture. Et la pourriture, quand vous avez la grange, c'est avec ça que vous faites l'engrais qui va vous permettre de pouvoir faire vos champs, ou que vos PNJ puissent faire le champ. Puisque je vous le rappelle une nouvelle fois, depuis le patch, il est nécessaire de mettre dans les coffres de l'engrais et les graines que vous avez mis dans vos champs. Sinon, vos PNJ ne vont pas travailler. Et comme je vous le répète une nouvelle fois, vu qu'avec le patch, ils ne travaillent plus le matin, déjà, ils ne travaillaient pas beaucoup, hein, d'accord Ben, euh, voilà, faites le nécessaire pour avoir dans votre grange ce qu'il faut. Donc, on va euh, couper de l'arbre. Alors, ça ne va pas être sensationnel, mais ben on est obligé, là, d'attendre, en fait, que, euh, ben, que cet hiver passe. Niveau viande, j'en ai 17 morceaux, donc bon voilà, euh, on va euh, donc on avait dit qu'on partait donc d'ici à peu près et qu'on remontait euh, un petit peu par là-bas. Donc on va aller couper du bois, on va enlever les souches avec la pelle. Ben là, j'ai pas pris la pelle. Ça, c'est du chirel. Là. Hop, voilà. Ce qui va nous faire monter euh, l'artisanat. Donc, euh, à ne pas oublier. Le jour se lève, il va falloir aussi qu'on aille parler à notre dulciné. Alors, euh, au niveau quête, on n'en a pas de nouvelles, je pense pas. Euh, c'est attendre le prochain, euh, le prochain été. On va vérifier, mais il me semble que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, il y en a des quêtes sur la carte. Alors, euh, là, on doit euh, construire un pavillon de chasse. Ça nous fait gagner 100 points de, de, de, de réputation. Mais comme je vous dis, je suis tout seul. Donc, euh, moi perso, je ne le fais pas. Je vais attendre d'avoir d'abord construit la maison. Trouver les PNJ qui me correspondent. Je crois qu'on a déjà trouvé un ou deux. Et, euh, et après, une fois qu'ils nous ont rejoints, euh, une fois que j'ai construit la maison, je construis euh, le pavillon de chasse. Même Je ne vais pas le faire tout de suite. Je n'ai pas besoin d'avoir de viande puisqu'on va être moi, les deux Penji et notre Dulciné, si on arrive à la faire venir. Parce qu'elle a l'air très très dure à le ragouiller. Hein Elle est compliquée, Kunegunda. Et euh, donc vous avez d'ailleurs, merci de m'avoir répondu, je ne suis pas la seule à trouver les noms. Elle euh, est pseudo des, des Penji un petit peu drôles. Drôle. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ces noms-là. Alors je sais que euh, les, les devs sont plutôt euh, du style autrichien. Euh, donc euh, c'est peut-être des noms euh, de moyen âgeux hein, d'Autriche, je ne sais pas. Euh, je ne suis pas allée étudier la question, mais enfin bon, niveau, pour nous, français, en tout cas, c'est des noms tordus. Au niveau d'Halloween, il faut qu'on attende le prochain été pour qu'il nous donne notre récompense par rapport au fait de la quête précédente qu'on lui ait donné les bâtons et qu'on lui ait parlé. Et ensuite, au niveau du Ghost, alors j'ai sauté trop vite, euh, au niveau du Ghost, euh, toc toc. -toc. Il faut attendre les autres événements. Donc euh, je pense que ça va être des taxes, etc. Ça va se débloquer à ce niveau-là. Au niveau de la map, qu'est-ce qu'on aurait à faire Sinon, on a une quête à Gostovia. On, on pourra toujours aller voir. Mais j'aimerais bien quand même déblayer un petit peu. Et puis qu'on aille surtout parler à notre douce de l'autre côté. Euh, vu qu'elle n'est pas simple à draguer. Je vais mettre donc dans ma barre de raccourci l'appel à bois qu'on avait volé. Voilà, ça me permet de... Euh, de pouvoir switcher et d'enlever euh, ce que je ne veux pas garder. Voilà. Je porte trop de choses déjà Déjà. Alors, hop, on va... Oula, ça c'est ma manette hein, qui fait ça. Alors, on va euh, au niveau de l'inventaire. Hop. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, je, selon ce que je fais dans le jeu, un coup je suis à la manette, un coup je suis... Euh, je suis au, au clavier. Donc, euh, les deux, des fois, le jeu n'aime pas. Alors, X, E et F pour tout faire tomber par terre. Les bâtons, on va les laisser. X, E, F. On met notre petit bazar par terre. Voilà. Moi, je serai pour aller parler à Kunigunda. Voilà, il faut qu'on aille lui parler. Puis, à la limite, revenir. Donc, on va y aller avec notre petite euh, notre petite lance. Et puis euh, ben, on va essayer de, de ramasser aussi euh, des cailloux machin truc pour préparer ben, pour pas être en rade au moment de construire la maison qu'on ait tous les cailloux qu'il faut puisque comme je vous ai dit il vaut mieux euh, il vaut mieux honnêtement euh, que dès le début vous construisiez euh, des maisons avec en pierre plutôt qu'en bois comme ça avec l'argile vous pourrez euh, tout simplement à l'abri d'excavation et l'argile les, euh, les isoler correctement plutôt que les faire avec, euh, avec le calcaire, pardon, pour euh, les maisons en pierre. Et l'argile, il euh, y a tellement peu d'argile sur la map, hein, ce sont des petites taches marron que vous voyez. Ça pèse très très lourd, c'est compliqué, il faut la pelle, il faut machin, il faut truc. Alors que si vous faites directement votre maison en pierre, déjà, ils seront plus heureux. Et puis, au moins, euh, vous êtes moins embêté pour pouvoir les isoler. Mais dès le départ du jeu, ils sont plus heureux. Donc notre euh, chère Kunigunda, euh, que je me souvienne où c'est qu'elle était, je l'avais noté sur un euh, sur, on, on papier, mais le papier, je ne sais plus où je l'ai mis, pour être honnête avec vous. Il est là. Alors, bienvenue dans mon monde. Hein. Alors là, ça c'est la carte où j'ai mis le papier de Kunigunda. Il me sens qu'elle était à... Euh, qu Abranica, hein, de mémoire. Allez, on va aller là. D'abord, on fait F pour enlever le point là. Et on va là. Voilà. Allez. Et on va aller parler à notre douce qui est un petit peu rebelle. Donc, on va ramasser du bois sur le chemin. On va ramasser tout ça. On va ramasser de la paille aussi. Euh, parce que ben, on va en avoir besoin. Pour, euh, pour tout ce qui est... Puisqu'on va la mettre à la couture. Euh, bah, il nous faudra de la paille, puisqu'on va commencer à lui dire euh, de faire des chapeaux en paille. Euh, les graines de lin, on les a, si je me souviens bien. Et après, ben, dès que le printemps est là, on, euh, on fera notre champ, à condition d'avoir nos PNJ, mais la maison, vite, vite, vite, vite. Et on verra pour faire aussi l'abri à bois. Parce que. Ça va nous aider pour avancer dans le village. Alors, sur le, sur le, on va, sur le chemin, on va ramasser des choses. Euh, Branica, hein, je vais vers le bon chemin parce que vous savez que moi, il est GPS dans les jeux, hein jamais ça. Donc, ouais, hop Allez, on va courir, on va voir notre... Euh, non, c'est pas ça, c'est celui-là. C'est ça, de passer d'un jeu à, à, jeu à un autre. Le problème est que je me pomme dans les touches puisque ce n'est jamais les mêmes d'un jeu à l'autre. Alors, bien entendu, je repasse au clavier parce que si on se retrouve avec un animal, ben on va le, le tuer pour monter notre chasse. Hein. Hop. Et puis pour éviter de se faire attaquer, ce ne serait pas plus mal non plus. On a un bison là. Combien j'ai de flèches Ça aurais pas assez pour le bison. Mais ça, on peut le régler tout de suite. Le bison. Euh, il n'est pas trop trop dur à tuer, honnêtement. Les, les, les plus ennuyeux, pour être honnête avec vous, euh, dans ce jeu, enfin, moi, personnellement, je trouve, c'est euh, les loups. Hein. C'est les loups les plus mauvais. L'ours, on s'en sort assez facilement. Donc, euh, hop, et puis on va péter... Ah, ben j'en ai un autre là. On va péter un gros arbre. Hein. Hop. Et on va aller se chasser du bison. En faisant gaffe, attention, bien sûr, qu'il soit pas... Alors, lui aussi, il a toujours un petit frère à côté, hein, un petit peu comme les sangliers. Euh, et euh, le problème, c'est qu'il n'y ait pas son frère à côté ou qu'il y ait euh, bah, autre chose à côté, quoi. Parce que là, on sera mal. Alors, on ramasse nos petits rondins. Oui, on transporte trop de choses, mais on va les transformer. Alors, hop, on va se faire... Euh, combien on peut en faire 8. On va en faire 8. R, E et F. Comme ça, il va faire les 8 d'affilée. Et puis, on va aller chasser un bison, euh, même si on a pas mal de viande. De façon à avoir la fourrure pour avoir un maximum de chance pour la couture quand euh, notre belle et tendre Kunigunda va arriver. Alors, je ne sais pas encore. Vous me direz en commentaire. Est-ce que vous voulez que je la mette, euh, que je la fasse venir et que... Euh, Qu'est-ce que c'est ça C'est un renard. Hein. Que je la fasse venir et que euh, on la dragouille sur place. Façon de parler. On règle la voisine. Ou est-ce qu'on attend de la faire venir Alors, comme je vous avais dit, ça fait économiser une maison. Euh, mais bon. On n'y est pas encore. Alors, on va se faire le, le joli bison là. Tu es très beau, mais tu es gros. Et, et je te veux. Alors, devisez la tête, hein. C'est le mieux. Enfin, quand on Hop peut... là. Il charge d'un seul coup. Voilà. Non, toujours pas. Il lui en faut à lui hein, pour mourir. Je vous le dis. Voilà. Eh bah, ben, dis donc. Quelle partie de plaisir. Alors, j'ai même pas regardé autour de moi. Je vous ai dit deux secondes avant. Il faut regarder autour de vous et je l'ai pas fait. Oh, normalement il, il y a son petit frère pas loin hein. hop euh, non ça va allez on est parti pour notre dulciné je suis lourde hein, par contre hein. je suis très lourde on va leur vendre les, les lances qu'on a qui sont pas à 100% parce que comme ça on, ça nous fait couper de l'arbre pour avoir des, des, des lances à 100% et ça nous fait monter automatiquement le déblocage du bâtiment alors, hop, 374 mètres, je suis lourde, alors, j'aime beaucoup, ils ont très très bien reproduit le bruit des pas dans la neige, je sais pas si vous l'entendez, parce que je pas monté le son super fort du jeu, mais, euh, vous me direz d'ailleurs, hein, euh, si euh, vous, ente vous entendez assez le bruit du jeu, ou si vous voulez que je le monte pour euh, la, la prochaine fois, bien que je vais vous tourner là plusieurs épisodes d'affilée. Donc, dites-me-le pour les prochaines vidéos. Donc, comment profiter pour regarder ici Alors, on en a ici, mais... Euh, on a des jumelles Ah non. Elle, par contre, c'est la jumelle de notre futur du ciné. Euh, ici... Alors, on a dit escalation niveau 2. Non, je n'en veux pas. Alors, on va partir là-bas. Même si je suis un petit peu lourde. Hop. Je vais passer par là. J'ai encore failli vous tuer le mouton là. Je dis oh, un animal On le tue. Mais non, il ne faut pas. Là encore, j'ai failli, mon Dieu. Il ne faut pas, pas qu'un animal croise ma route dans ce jeu. Sinon, euh, j ai, j ai, je, je, je le quick automatique. Donc euh, bien que je vous avais donné l'astuce la nuit, vous allez euh, vous allez aux oies euh, chez Nigos ou, euh, ou ailleurs. Hein, et euh, vous tuez les vaches, etc. sans vous faire voir, ça vous fait de la viande, ça vous fait de la peau. Et euh, mais vous faites pas choper. On a des petits lapins partout, mais bon ça. Hein, on s'en fout. Alors je peux pas courir plus vite vu que je suis super lourde j'espère que je ne vais pas me faire attaquer euh, par un loup ou par Teddy qui par magie aurait décidé aujourd'hui de sortir je m'éloigne encore euh, c'est par là bas non Oui, non euh, 260 ah je suis sortie de la map, je suis trop forte Non, ah, c'est par là Donc on va aller parler à... Tout ça pour aller parler à notre c'est pas beau. Hein. Faut vraiment vouloir se marier. Hein. On fait gaffe quand même. Il y a plein de petits lapins, mais bon. Chaque chose en son temps. Alors. Regarde à droite, on regarde à gauche. Si j'ai un loup, là, je suis mal parce qu'ils euh, sont super rapides. Et moi, là, vu que je suis lourde, c'est pas top. Alors, on arrive où est notre belle. Alors, quand Teddy n'est pas là, de ce côté, il n'y a rien. Donc là, la grotte, vous la voyez mieux hein, quand même. Hein. Voilà. Donc moi, je vous conseille celle-là. Euh, et ici, il n'y a pas de Teddy. Comme je vous ai dit hein, plusieurs fois dans les vidéos, c'est très rare qu'à cette grotte-là, il y soit après c'est peut-être un coup de bol je ne sais pas mais euh, là honnêtement euh, je n'ai pas vu de Teddy hein. je vous le dis à chaque fois mais j'en ai pas vu allez on continue on va essayer de revendre ce qu'on a à vendre à la belle tisseuse du village et on va aller parler à notre douce en espérant qu'elle ne nous mette pas encore un râteau et qu'elle est réfléchie, parce que qu ce qu'elles n'étaient pas faciles à l'époque Alors, montrez-moi vos marchandises. Alors, on va lui vendre toutes les lances. Voilà, on en a 6. Hop. Celle-là, elle a à 25%. Donc, on va lui vendre. Celle-là, elles sont à 50%. Donc, on n'a plus que trois lances. Qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre d'autre Les bâtons. C'est toujours bon à prendre. Alors, je lui aurais vendu la viande. Mais comme je vous dis... Pour que vous voyez, je, pour ceux qui m'ont posé la question, je vais la garder, hein, celle-là. Donc euh, voilà, euh, La paille, on peut lui revendre. On peut lui revendre, ça fait toujours des sous. La foudre, on va la garder. La pierre, on va lui revendre. Voilà. Et là, on ne devrait plus être lourd. Ok, on va quand même monter notre diplomatie. Comment allez-vous Je suis splendide, elle aussi, elle s'aime beaucoup. Avez-vous une minute euh, tu, tu, tu, tu, Quelle journée j'ai Non, on va dire. voilà. vous sentez très mauvais menteuse. je suis toute propre. Euh, donc ça, on a pris en moyen de quelque chose. Voyons voir si elle dit la vérité. Bon, je ne à 4%. C'est pas énorme. Il ne faut pas quand même abuser. Cunigunda ne va pas me dire que je sens mauvais quand même non plus. Oui, oh, notre belle Kunigunda. Là, voilà. Bonjour. Non, tu viens pas d'arriver. On se connaît. Arrête de mentir, toi aussi. Alors, avez-vous une minute Comment allez-vous Je vous remercie beaucoup d'avoir demandé. C'est gentil de votre part. Avez-vous une minute Comment allez-vous 77. On peut déjà la recruter au village. Voilà. Donc après, soit on la dragouille sur place, soit euh, ben, on... on attend. Alors, avez-vous vu ce noble hum, Là non, elle va me dire que je sens mauvais. Alors, en fait, peu importe, on va lui dire, euh, je veux vous dire quelque chose, belle dame. Euh, J'admire votre dévouement à votre travail, m'aurait été les plus grands éloges pour cela. Merci, c'est parfois difficile, mais le fait d'être apprécié comme ça en vaut la peine. À ce coup-ci, on ne s'est pas planté, mais bon, c'est pas dit que ça ne dure pas. Alors, euh, quelle robe vous avez Elle vous va très bien. C'est assez simple et sale. Je ne sais pas vraiment ce que vous y voyez. Alors ça, j'ai peut-être pris un négatif. Je pas eu le temps de voir. On va le savoir tout de suite. On a 10% d'infection. Hein? Euh, non, elle ne veut plus nous parler. Elle a besoin de réfléchir à ce qu'on lui a dit précédemment. Eh ben, elle est compliquée, la demoiselle. Alors ici, excavation. non l'excavation vous m'avez compris. Je bataille plus avec ça, non. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que Kunigunda qui nous intéresse. Donc, euh, alors, voyons voir ce qu'on a sur la map. On a une quête à Gostovia. On pourrait peut-être se taper. Et il y en a une à Ornica. Alors, échappe. On va faire. On va se débloquer. On va se re -têper. Voilà. Alors, au niveau de la map, on est ici. Euh, Gostovia. Ouais, on va aller à Gostovia. Je ne sais, sais plus quelle quête. Je sais pas si on l'avait pas vue dans, dans l'épisode précédent ma mémoire me fait défaut donc j'espère en tout cas que le petit diaporama vous aura plu vous avez vu qu'il y a des let's play qui disparaissent pour ceux qui se demandent pourquoi ou qui m'ont demandé pourquoi c'est à dire que ce sont des... moi je fais des jeux au feeling c'est pas parce qu'un jeu vient de sortir qu'automatiquement je vais le faire pourquoi parce qu'ils sont déjà faits par de gros youtubeurs que c'est déjà vu et je préfère moi vous présenter des jeux que je trouve sympa euh, qui sont peut-être pas euh, sortis en 2020 ou 2019, peut-être plus, plus tôt. Par contre, qui auront des graphiques sympas, euh, Let's Play sympa euh, parce que tout simplement, ben, euh, voilà, on passe des fois comme ça sans le savoir, parce qu'on ne connaît pas, à des jeux euh, qui sont très sympatoches, et on y passe à côté. Donc ça permet comme ça, c'est Edwin qui veut me parler, ou pas du tout euh... Ça bouge vers la gauche, vers la droite. Je crois que c'est Edwin. Hein. Je suis pas sûr. On va voir. Edwin, non. Bon, ça s'empêche pas qu'on va monter. Le travail. On a pris moins 5. C'est pas grave. On s'en fout. Alors, euh, qui c'est qui... C'est la vendeuse. C'est la vendeuse. On va appuyer sur Alt alt alt elle est où celle qui a la quête s'il vous plaît c'est Amélia elle est dans la barne dans la grange Amélia bonjour on va d'abord lui parler alors on s'est pris moins ça moins 5 évidemment alors puis-je vous aider je suis foutu les rendements étaient catastrophiques cette année j'ai ni assez de récolte à vendre, ni l'argent pour payer les taxes. Le roi aura ma tête. Ah ouais, c'est elle qui veut. C'est comme l'autre. Elle voudrait que je, que je paye pour elle. Pour elle quoi. En fait, pour l'instant, on ne peut pas trop l'aider. On va avoir payé les nôtres. Hein. Euh, donc, écoutez, on va retourner chez nous là-bas. On va regarder là autour du camp. Alors, ici, donc, on vise champ et extraction. Alors, lui en extraction, il est 3. Hmm. Alors. Avez-vous une minute Lui est déjà recrutable. Hein Donc, plus 5. Avez-vous une minute Non, on va en rester là avec lui. C'est question piège après. Donc, lutte au bord, il est niveau 3 si je vérifie, ouais, niveau 3 ok, et elle à droite attention à la stamina hop, non, en champ elle est niveau 2 lui, non elle, non après avec le patch, ils ont modifié sont pas toujours tous autour du feu maintenant, alors lui il est niveau 3 aussi dans pas mal de domaines au dos avez-vous une minute, mais je crois qu'on ne peut pas le recruter donc, de toute façon, on est à 72. Si on peut le recruter. Je crois, je crois qu'on partira sur Odo. Hein. Il est 3 en chasse, 3 en, en bois et 3 en diplomatie. Après, la dame là. Nous, il nous faut une dame 3 en champ. Elle, elle est 2. Ouais. Donc, elle, je crois pas. Non, Rudolfina, euh, non. Bon, c'est pas ici en tout cas qu'on trouvera notre bonheur. On va aller boire un coup. Hop. On va aller boire un petit coup. On va manger un petit bout. Alors toujours ce problème de langage hein, qui n'est pas rectifié hein, depuis le patch. Le fait qu'on a un jeu à moitié en français et en moitié en anglais. Mais Bon après, hein, c'est pas très très compliqué à comprendre. Hein. Vous savez tout ce que veut dire water quand même. Je ne parle pas des water, des toilettes, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle de water, l'eau, voilà. Donc, on va, manger, euh, on va manger et on terre Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, comme ça, on est full. On va se laver, comme ça, ils ne vont plus nous dire qu'on sent pas bon. On n'en a pas pour très longtemps. On va en profiter pour aller voir en face. C'était euh, juste en face. C'est Borovo, je crois. Je euh, dis pas de bêtises. Voir si on a euh, bah, quelqu'un, une dame à niveau 3. On sait que chez euh, Unighost, on a ce qu'il faut pour le bois et le niveau 3. Parce que, dans ma mémoire, si je ne me trompe pas, vous me le direz. Je ne suis pas allé revoir euh, les épisodes précédents. Mais on avait visé sur... Euh, une jeune femme qui était chez dans le village d'Unigos qui était niveau 3 en bûcheron. Or là on a trouvé mieux. Donc plus on avance dans le jeu en fait, plus il euh, y a des pnj qui se retrouvent autour du feu. Donc ça peut. Vous allez voir que j'ai changé d'avis. Donc euh, là c'est le cas. Donc la dame on la laisse. Puisqu'on a trouvé quelqu'un qui est 3. Euh, qui a des 3 un petit peu partout. Ce qui permet que quand, par exemple, on aura trop de bois pour celui qui est 3 en chasse et 3 en machin, bah, automatiquement on pourra le, le bouger facilement dans un autre endroit sans qu'ils soient mécontents tout simplement parce que alors attendez je regarde là il n'y a rien tout simplement parce que quand vous voulez bouger de poste l'hiver surtout si euh, ça leur plaît pas il n'y a personne ici qui se recrute c'est quoi ce bazar mesdames non non elle elle est en champ elle est nulle hein, niveau 1 alors là non ok là non donc, euh, oui, parce qu'après, quand vous les bouger l'hiver, c'est surtout l'hiver hein, que vous allez les bouger. Le problème étant que euh, si ils sont, par exemple, niveau 3 dans, dans, leur, dans un domaine, et que dans leur domaine, je vais dire, ils sont niveau... Alors, on va donner un exemple concret. Si, par exemple, ils sont niveau 3 en, en chasse, et que vous vous rendez compte que vous avez trop de viande... Donc vous voulez le basculer par exemple à l'abri d'excavation ou au champ, si c'est un niveau 1 en champ et un abri d'excavation autant il va être heureux en chasse parce que c'est son niveau, autant vous allez le basculer ailleurs parce que vous avez plus besoin de, de, de viande, vous en avez trop, et bien là il va pas être content. Donc essayez de faire attention à ça aussi quand vous, quand vous choisissez vos PNJ, c'est super important. Donc montrez moi vos marchandises, alors qu'est-ce qu'on peut lui vendre, on a des petits bâtons à vendre, hein, si je ne me abuse, On va lui vendre les lances aussi, ça ne nous empêche pas d'en de, refaire et au contraire ça va nous aider. Alors hop, ici on a des bâtons, hop, voilà. On va lui parler quand même pour monter la, diplo la diplomatie, on est à 52% même si elle n'est pas recrutable. Euh, elle va me dire que je sens mauvais. Elle. Non. Oui. Cela vient avec l'expérience. Ah bah elle est gentille. Elle moi elle me dit pas que je sens pas bon. Allez-vous une minute. Non. Elle veut plus parler. Ok. Donc on a une quête qui est située à à papa à à à à Il me reste combien de jours là euh, au niveau de l'hiver. Un jour donc, ce que je pense faire, c'est plutôt commencer à déblayer l'endroit. Comme ça, ça va nous débloquer les bâtiments. Mais euh, au moins comme ça, une fois qu'on aura payé nos taxes, on sera tranquille et On pourra construire une autre maison, on pourra commencer à recruter, euh, même deux maisons. On pourra construire si on prend euh, Kunegunda avant qu'elle qu nous ait dit « mais bien sûr, je t'épouse hein. » donc ça c'est à voir alors on va ramasser euh, hop. Sur, le, sur le passage hein, Hop. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu courir loin hein, d'aller euh, draguer notre kunigunda euh, en face là bas mais bon après c'est pas la mort non plus Donc je vais y réfléchir, je ne sais pas si je la fais venir et que je la fais travailler. Donc il faudrait construire la couture de maison. Peut-être qu'on va partir là-dessus, je ne sais pas encore. Bon, c'est vrai que comme je ne suis pas en live là, euh, et que je vais tourner les épisodes d'affilée, le problème étant que vous n'allez pas pouvoir me répondre. Donc euh, je vais voir comment je vais organiser ça. Mais sûrement que, euh, je ne sais pas encore. Peut-être je vais faire deux maisons. Pour y mettre Kuninguda et le premier couple. Je ne sais pas encore. On va voir. Je sais pas. J'y réfléchis. Voilà. Vous savez que je réfléchis beaucoup. De toute façon, on arrive à la dernière, euh, à la dernière étape de notre affaire. Donc, euh, le dernier jour, je veux dire. Donc, on va dégager euh, tout ce qui est arbre. Comme ça, on sera tranquille. Et on montera... notre compétence pour le jour où on aura payé nos taxes et on, on attaquera dur les deux maisons mais vu qu'on fait un stock là euh, ben on sera tranquille, hein, on aura tout ce qu'il faut euh, pour euh, Hop, on va couper, on enlèvera les souches en dernier hein, hop alors ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai coupé les arbres, parce que bon, ça, je pense que vous savez comment on fait. Je pense que vous savez qu'avec la pelle, on enlève les souches. Je vous l'ai montré juste avant. Donc, je vais vous passer tout ça. Et quand j'ai coupé les, les arbres, alors, si, évidemment, euh, je reprendrai, même si j'ai pas terminé, je reprendrai s'il faut que. Si la, la, la, on passe, effectivement, à, à, à au printemps et que je dois aller payer mes taxes, je vous retrouve. Donc, je coupe mes arbres et on se retrouve tout de suite. Alors, je vous récupère ici, je suis toujours en train de casser mes arbres. Parce que tout simplement, on va passer, vous voyez la petite flèche en haut, on va passer à la saison suivante. Donc, je ne voudrais pas que vous ratiez le changement de saison. Donc, je suis toujours en train de casser mes petits arbres. Bah oui, ça ne se fait pas en deux secondes de ce petite affaire-là. D'autant qu'il faut que je jongle entre euh, voilà, ma pelle et mon truc. Alors, rappelez-vous, on est embêté par ces cailloux-là. Hein. Donc, euh, après le, la disposition du village, on le verra au fur et à mesure. D'autant plus que cette maison-là va sauter euh, dès que Kunegunda euh, euh, va arriver. Pourquoi Puisque j'ai des planches pour faire un toit, non pas en paille, mais un, un toit digne de ce nom, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre belle Et donc... Euh... Le problème étant que si je venais à la casser maintenant, j'avais commis l'erreur, ne le faites pas. Si vous avez des planches et que vous avez déjà fait votre maison avec de la paille, ne le faites pas. Pourquoi Parce que votre personnage sera considéré sans domicile et vous ne pourrez rien y faire. C'est-à-dire qu'il faudra que vous attendiez que, que, que votre dulciné euh, vous rejoigne pour euh, tout simplement bah, euh, pouvoir avoir une maison à vous. Sinon vous serez considéré comme sans maison. Tout simplement parce que vous aurez euh, voilà euh, jusqu'à casser le toit pour y mettre des planches. Voilà, même si c'est votre maison, ben non. Voilà, ça ne sera plus. Donc ne faites pas cette erreur. Moi, j'avais fait ma, ma toute première partie et j'avoue que pendant un moment, je suis restée sans domicile. Mais bon, ça, c'était pas trop, trop, trop gênant. Donc on a bien bu, on a bien mangé. On va faire cuire la viande. Non, je vais essayer de, de, de ne pas. Euh... Parce que euh, notre viande du bison, là, euh, on a à la, à la faire cuire. Donc, je vais essayer de ne pas euh, utiliser toutes les viandes. Hein, que je me trompe pas. Donc euh, R. On va y aller une par une. Comme ça, moi je suis sûr que 2. On en a 6. 3. D'être de d'en garder une. Hein, pour, euh, Il en reste 4. Donc 4. Voilà, encore celle-ci. Encore une. Et voilà. Et là, on, en ga on garde la dernière. Pour que la personne qui m'a posé la question puisse voir pour la viande périmée. Donc, on l'a là. Elle okay, est toujours à 100%. Bien sûr que c'est long, hein, par contre. Il hein, ne faut pas croire. Hein, Ou je peux la mettre dans le coffre. Même à la limite, ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Euh, hop. F, E, F. On met tout dans le coffre. Ici. On va pas tarder à changer de saison. Est-ce qu'on a un petit lapin dans le truc Non. Alors ici j'ai dégagé quand même pas mal d'arbres. Je, je les ai mis directement là. Alors, ici par contre on aura un, bo un bosquet de, de, de... Tout un petit truc de baies. Donc il faudra faire attention quand on va poser les maisons. Alors on a dit au croisement. Alors, je pensais à une chose, c'est plutôt que mettre les maisons, la maison là. Si c'est possible, ça c'est à voir avec le jeu. Selon le terrain, voyez, voyez s'il est droit ou pas. Mettre la taverne, je pense que ça. Ou alors une maison, puis la taverne. Je ne sais pas. On va voir. Donc on va déblayer ici de toute façon. Et quand on va changer de saison, je n'aurai pas le choix. On va mettre au lit. Comme les enfants. Ah, ma hache a cassé. Alors, il me faut une pierre. Quelques petits bâtons. J'aurais trouvé ça hein, quand même là. Ah tiens. J'ai des, euh, des rondins là. Hop, hop. Hop. Hop. Hop. On est quand même pas mal en, en argent. Hein, L'air de rien. On est pas mal en argent. Donc euh, je pense qu'on va se sortir facile. Il me manque des petits bâtons. Des petits bâtons. Des petits bâtons. C'est parce qu'il manque hein, les bâtons. Hop. On a 7 c'est bon, on se fait notre H. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui te manque hein? Ah, des bâtons, toujours 7. Je croyais qu'il y en C'était bon, bah, 7, 8, 9 et 10. Là, ce coup ci c'est bon. Hein Le jeu. Voilà, merci. Donc on se fait notre H. On va attendre qu'on nous mette au lit de force en fait. Hein? Alors j'espère qu'on ne va pas trop être embêté, il y nouvelles quêtes qui vont tomber, parce que nous on a aussi notre village avancé. On va enlever les souches ici, comme ça ça nous fait un petit point de repère. On va ramasser le bois là. Voilà, hop, on enlève la souche. Ici, une plume tant qu'on la voit. L'été, c'est vrai ouais, Là j'ai appuyé sur le mauvais bouton, vous vous en doutez un petit peu. L'hiver, c'est vraiment pratique, vous voyez, pour les Pour les plumes. A chaque fois que vous coupez un arbre, vous avez des plumes qui tombent. Euh, et l'hiver, c'est le meilleur moyen pour les voir. Ou alors, avec Alt, voilà, et vous voyez par rapport au j'ai coupé, euh, si j'ai des plumes quelque part, ici il y en a. Donc on va me mettre au lit. Là. Voilà, ici, il y en a aussi. Parce que ça, on va pouvoir les vendre hein, au début. Alors, comment on est là J'ai coupé un arbre ici. Tiens, donc.. Euh... Oui, pourquoi pas. Alors, attendez. vous est mon carrefour Ici, euh, non, lui, on va le laisser. Comme ça, l'arbre va repousser. Ben, si vous n'enlevez si pas le, la bûche qui reste, la souche, je dirais plutôt, ben l'arbre va repousser. Ça met un petit peu de temps, mais l'arbre repousse. Allez, on, peut, on va ramasser ça. Je pense qu'on a assez de, de, de, de quoi faire. Là, de voir comment on va organiser ça. Et surtout, ah oui, on va aller finir notre arbre là-bas, mais je sais pas s'ils si, vont nous laisser, hein. je sais pas du tout s'ils vont nous laisser faire et pas plutôt nous mettre en euh, direction le dodo. Je ne sais pas, de toute façon on va voir, on va vite le voir, alors hop, hop, alors la souche ici, je vais peut-être couper euh, celui-ci. Hop. J'aime pas quand il quand, quand, faut vraiment faire gaffe au, au changement de saison. Vous avez vu ce qui est arrivé dans les premiers épisodes, j'ai pas fait attention, je partais sur une quête, puis pof, il y a le changement de saison, puis pof, vous retrouvez au doudou. Et ça c'est vraiment rageant quand vous êtes sur quelque chose et vous concentrez dessus et que d'un seul coup vous dites Oh non mais non, pourquoi ils m'ont retépé à la maison, je voulais pas y rentrer, euh, je voulais finir ma quête Bon ben voilà. Surtout quand elles sont chronométrées. Alors F E F, c'est pas ça. Hop. échappe, inventaire. Donc ici D c'est pas ça non plus mais je perds la je perds mes touches. Qu'est-ce que c'est ce bazar Alors F, en premier les bâtons tu veux bien me les faire tomber Non, tu veux plus C'est quoi le problème là Alors Pierre F E ben non. Ah, mais c'est X, je suis bête. Vous hein, voyez, je... Oh my God, j'ai fait tomber quoi le couteau en fer c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, on reprend, surtout qu'on l'a voulu. Alors, un Vous voyez, je gagnais du temps et puis en fait, j'en perds là. X, F, les pierres, XEF, XEF. On va aller ranger, non, on va aller euh, enlever nos souches d'arbres là les plumes, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd hop voilà on prépare notre terrain pour après les taxes donc ici, ouais, on pourrait mettre une maison et, euh, et la taverne à côté parce que comme euh, je trouve que ça fait plus vendeur même si, euh, voilà, on va pas voir les voisins passer en chariot, faut pas rêver, je pense pas ou s'ils font ça, ça sera très bien ça sera plus réaliste mais euh, si euh, sinon on va pas les voir passer en chariot, mais je trouve que, que la taverne soit à, au, en bordure de route, ça fait mieux. Et plutôt à l'intérieur des terres, tout ce qui est boulot, euh, etc. Alors voilà, j'ai 25 bâtons qui traînent. Voilà, donc là, on a bossé notre truc. Ici, on a largement de quoi euh, faire ce qu'on a à faire. Donc, X pour les bâtons. X, E, E. F pour les rondins X, E et F. Alors oui, ça fait tout un tas de petits bazars. Mais après le petit bazar, oh, on est bien content de le trouver assez rapidement. Alors, hop, ici, ouvrir, on va euh, mettre les plumes ici. Voilà, F, e, F. Comme ça, vous en voyez tout. Alors, réfléchissons un petit peu. Donc, ici, ce que j'ai un petit peu peur, c'est qu'on n'ait pas assez de... Que le terrain ne soit pas assez plat. Voilà, pour pouvoir... Euh, Qu'ici, là, ils ne disent pas, ben bah, non, tu ne peux pas poser la maison. c'est pas assez plat parce qu'il y a une bosse là. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré un petit peu euh, anticiper vers, vers le fond, là. C'est vrai que le terrain n'est pas très plat. On verra de toute façon. Euh, on a dit qu'on qu allait vers là-bas. Mais s'il faut, on ira vers là, hein, euh, parce qu'à voir ici il y a moins de pierres, hein. je sais pas trop à vrai dire là. C'est vrai qu'avec une seule maison c'est compliqué de se faire une idée. On verra ça plus tard, de toute façon ce n'est pas le... le thème là, on n'en est pas là. Et puis de toute façon il ne faut pas oublier non plus qu'il faut qu'on mette la, les, les, les chasseurs après. Il faut quand même garder un minimum de forêt. Euh, même s'ils vont loin, un minimum de forêt pour qu'ils euh, puissent chasser et nous ramener de la viande. Parce que s'ils si, euh, se tournent les pouces, c'est pas bien. Par contre, euh, les animations, si vous suivez vos chasseurs, vous verrez, ils tirent à l'arc ou euh, autre, mais ils ne tuent jamais l'animal. C'est n'est pas très réaliste, ça, par contre. Mais bon, ils chassent, ils bossent, il hein, ne faut pas croire. hein après, oui, des fois, vous pouvez les voir plantés, ils font, vous avez l'impression qu'ils font rien, mais enfin, ils ils, en fait, ils travaillent. Hein. Ne croyez pas. C'est vrai que, bon, quand on les voit, on se dit, mais il ne fait rien, il est planté dans le truc. Il n'y a qu'un qu seul endroit. Ah, ben voilà, on va au lit. Et on va voir, donc, combien on a de taxes à payer. C'est parti, payer les taxes. Allez, on va se Échappe, on va se là-bas. Voilà. Euh, donc vous, oh, c'est pas la peine qu'on est... Euh, ouais, on va y aller à C'est pas par là. Eh bien, on repart avec notre Millepertuis aussi. Ben ouais. Et oui, ceux qui m'ont mis des commentaires euh, sur le mille -Pertuis, ça ramène pas mal. Oui, oui, j'y tiens mon Millepertuis. Alors, les taxes by Muster Unigost. Les taxes sont payées en pièces chaque printemps. Vous devez payer les taxes au Castellan, c'est-à-dire Unigost, dans le village central de Gostovia. Les taxes sont perçues pour vos bâtiments et vos champs. C'est ce que je vous expliquais. Attention, à chaque fois que vous allez faire des champs et des bâtiments, plus vous en allez imposer, plus ce sera élevé. Si vous ne payez pas de taxes pour l'année précédente, la dette augmentera avec des intérêts. Je vous expliquerai après. L'année suivante, vous devrez rembourser à la fois la dette et les nouvelles taxes. La taxe actuelle avec la dette est visible dans l'onglet Gestion. Chaque saison suivante, si vous ne payez pas votre dette, votre réputation de dynastie en pâtirage jusqu'à que vous dépassiez les, euh, 10, 000, les 10 000 moments. Hum, je ne suis pas très sûre. Ce n'est pas très français. Jusqu'à ce que vous dépassiez les 10 000 moments où vous serez exilé de la vallée et où votre voyage prendra fin. C'est-à-dire que, ici, dans l'onglet gestion, on va le voir tout de suite, on sait combien on a de taxes à payer. On ne devrait pas avoir grand-chose vu qu'on n'a qu'une maison. Donc, on a 40... Et vous voyez ce que je vous avais dit, euh, ça le prouve. Jusqu'en hiver, jusqu'à la période d'hiver, ici on avait quoi On avait 30. D'accord Donc moi, le petit conseil, la petite astuce que je vous donnerai dans votre jeu. Vous voyez là, quand c'est au moment de payer, il y a 10 de plus. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais il y a 10 de plus. On ne cherche pas à comprendre. Donc, mettez par exemple, vous, pour, tout, vous, toute, toute votre année, là que vous allez passer jusqu'au prochain hiver et prochaine taxe à payer, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre le montant là, en hiver, qui va s'afficher, de le mettre dans le coffre de votre maison, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'utiliser, et de continuer à crafter et à, et à faire ce que vous avez à faire, en rajoutant pour avoir d'autres petites pièces, parce qu'à chaque fois, vous voyez, c'est passé de 30 à, 10, de 30 à 40 pourquoi On ne sait pas. On est toujours à moins sur 6 parce qu'on s'était fait attraper. Vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, quand je vous avais montré le vol, je m'étais fait attraper je vous avais pour vous montrer comment ça se passait quand on se faisait attraper ou voir quand on volait. Donc là, vous voyez, on remonte petit à petit. Il suffit de faire des quêtes avec la dynastie pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir aller remonter les points. Donc, on va mettre la, la, la quête euh, en suivi. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire, voilà, j'ai perdu mon latin, donc là, nous, on n'a pas de dette. Par exemple, là, je laisse passer la journée. J'oublie j'oublie de payer mes taxes. Ça peut arriver. Vous êtes plongé dans votre jeu. Ce qui va se passer, c'est que même si vous arrivez, avant la fin de la journée, ce sera trop tard. Voilà, il y a un temps pour le payer. Voilà, Dans la journée, il, un... il va s'arrêter au bout d'un moment pour ne pourra plus le payer. Pour aller lui parler, etc., il refusera votre... que vous payez vos taxes. Même si c'est le premier jour de la saison. Il y a un certain temps. On dira chronométré. Euh, le problème c'est que vous aurez donc moi là si je ne vais pas par exemple j'aurai ici entre parenthèses 40 et il faudra que j'attende le printemps prochain j'aurai les nouvelles taxes ici à payer avec les bâtiments qu'on va poser plus la dette arrivé à 10 000 de dette votre, votre esprit vous serez exilé et il vous dira bonne journée au revoir tu peux repartir chez toi d'où tu viens tu ne veux pas payer les dettes et bien tu ne restes pas ici voilà en gros c'est ça pour vous résumer donc, on va se manier, même si on n'a pas beaucoup. On va aller lui payer ses maudites, de ses maudites dettes. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner. Alors, mine pertuis, hein, on prend plein pot. Hop, hop, hop, hop, hop. Il n'est pas à deux secondes près, hein, notre gosse. Hein. Puis, si on a une dette, et bien, écoutez, ça sera l'occasion que vous voyez. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, on va essayer quand même d'y aller le voir. Euh, mais bon, le mine pertuis, vous savez que là, voilà, on a notre du ciné aller parler. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle quête là avec Unighost Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, je fais courir comme un bourrin. Mais bon, on va se manier. Ça m'embêterait quand même d'avoir une dette euh, déjà dès le début du jeu. Déjà que, bon, en vous montrant, euh, voilà, on se fait attraper comme ça. Je me suis retrouvé avec des points de réputation en moins. Donc, voilà, c'était pour vous montrer ce qu'il faut éviter. Donc, où est ce cher Unighost Là-bas, j'espère que j'arrive pas trop tard pour le payer. Sinon, mais tant pis alors, oh, c'est bon. Alors oui, tenez, cela devrait, devrait tout couvrir. Splendide. Fin du dialogue. Ok. Alors, qu'avons-nous ici euh, Donc du millepertuis à vendre, bien sûr, au niveau des quêtes. Ici, donc, euh, il faut qu'on fasse le pavillon de chasse, mais on n'a pas ce qu'il faut encore. Euh, histoire d'Halloween, attendre le prochain été, donc on est qu'au printemps, donc on n'a pas de quête secondaire. Donc, on va aller, euh, tout simplement, et en argent, vous avez vu, en argent, j'ai 2015 pièces d'argent, ici. Vous voyez, on est quand même tranquillou, hein. on est quand même tranquillou. Par contre, ça va se corser, effectivement, vu que, hé, on va construire, n'est-ce pas Donc, alors, je ne sais pas où est la vendeuse, euh, normalement, elle est par là. C'est elle, elle bouge, alors. non Adelina, oui, voilà. Ah, Montrez-moi ma marchandise. Hop, on va lui vendre les 22 bâtons. Hop, on va lui vendre les 5 pierres. Et on est très bien. Alors, on va lui parler. Pour monter notre... Avez-vous en quelle journée Non, il n'y a rien. Ça, c'est des questions pièges. Je préfère ne pas lui parler, même si elle est pas recrutable. Alors ici, est-ce qu'il y a du nouveau Est-ce qu'on aurait des demoiselles en champ 3 Parce que les saisons passent, mais eux aussi vieillissent, hein donc, ceux qui étaient ados passent jeune adulte. Donc, vérifiez constamment vos PNJ là. Euh, parce que ceux qui étaient ados, ben, vous ne pouviez pas les recruter. Elle, elle est deux. Non. Ici, il y en a une qui vient d'arriver, histoire de me contrarier. Alt. Non. Et ici. Alt. Toi, tu niveau 2 en champ. Non. Toi, non. On revérifie. Toi, es pas recrutable et la demoiselle ici bertha bertha Bertha, peux-tu me dire quel niveau tu es, tu es un champ 2 de j'ai pas de chance j'ai pas de chance mais je préfère prendre mon temps et avoir des pnj niveau 3 alors ici nous avons qui nous avons euh, alors lui là lui là faut qu'on le monte qu'on lui parle alors avez- vous une minute récemment je me suis mis à la chasse avez-vous une minute? Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute C'est tout. Parce que la question est le travail. J'espère que vous en sortez bien elle est un petit peu piège. Aussi, parce qu'il va vous dire, ah c'est duré ça, la nanani, nanana. nanana. Voilà, en tant que, et on va perdre en réputation alors qu'on peut déjà le recruter. Ici, la demoiselle, elle est quoi Elle est de enchant. Ça ne me va pas du tout. Alors, euh... au niveau de la map, on a quoi On a deux quêtes à Borovo. Euh... On va aller à Borovo. Voilà. Hop. Tout en ramassant. Hein non, mais une pertuit. Parce qu'après, si on ne le fait pas tout de suite dans cet épisode, on va le faire dans le suivant, la construction. Et là, ça va piquer hein le prochain printemps. Ça va faire mal. Ça va faire mal donc au euh, niveau des taxes on va payer donc on va boire un petit coup en passant puisque de toute façon on doit en aller en face il y a une chose que vous pouvez vérifier aussi c'est par exemple quand vous allez dans euh, ici dans l'inventaire on a commencé le jeu à la première année on avait 18 ans quand on, quand on est arrivé dans le jeu vous voyez qu'on vieillit on a pris un an, 19 ans pour les PNJ c'est pareil c'est pour ça que je vous dis vérifier constamment autour des feux s'il euh, euh, n'y a pas de nouveaux PNJ avec des niveaux plus hauts, plutôt que prendre tout ce qui passe. Pourquoi Parce que ceux qui étaient mineurs et que leur mère leur disait « tu ne parles pas aux étrangers euh, ». Rappelez-vous, quand on leur parle, ils nous disent « ma mère m'a inter interdit de parler aux étrangers ». Ceux-là, ils vieillissent avec vous. Tous les PNJ vieillissent. Et dans votre partie, si vous faites bien attention, vous allez voir que euh, Unighost, comme les vendeurs, comme autres, ceux que vous avez l'habitude de voir, ils vont prendre un coup de vieux. Même votre dulcinée, elle va prendre un coup de vieux. Vous allez voir une gosse sous vieux, tout fripée, avec des cheveux blancs et tout. Donc, euh, surveillez ça parce que vous pouvez passer à côté de bons PNJ. Alors, c'est vrai que ça fait courir un petit peu partout. C'est vrai que ça freine un petit peu. Mais bon, je vous le redis, on est dans un jeu à la base qui est un jeu de gestion. Et euh, c'est prendre son temps. La musique est calme. C'est un jeu calme. Et euh, ce pas un jeu de bourrinage. Sinon, faut pas jouer à ça si on veut un truc, à part de le rocher, comme je vous avais déjà expliqué. Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors, ici, on a Milena. Mais Milena, je pense qu'elle est pas recrutable. alt non. Ici. Elle, elle est niveau 1. Oh, lui il pas bon. Là, ici. Ah, elle, elle est niveau 3. Emrika Vous voyez, elle n'était pas là, elle. Hein Alors, 50. Alors, avez-vous une minute Avez-vous vu ce noble La question n'est pas bonne. Mais par contre, voyez, on, on l'a ici. Donc on a un niveau 3, c'est trouvé. On a Emrika ici. Niveau 3 en champ. Regardez. Alors, Alt. Et après, elle est niveau 3 en chasse. Ce qui est bien là, c'est que l'hiver, ce qui va se passer, c'est qu'au champ, il n'y a qu'une seule plante qui pousse, elle aussi, elle, elle est 3 niveau 3, c'est que l'hiver, en fait, euh, on est combien à 50 avec elle euh, Pareil, la question, elle tue. L'hiver, il n'y a qu'une seule graine qui pousse, donc, vous savez, on sait jamais trop quoi faire avec les PNJ, parce que si on les si on les laisse à la grange, on peut pas les... Hum, je vais mettre sur poste pour vous expliquer. Euh, les PNJ dans les champs, euh, tout le reste de l'année ça va Il y a toujours quelque chose qui pousse il a, Si vous avez fait plusieurs champs L'hiver il n'y a, a qu'un seul champ qui pousse Donc je ne sais pas si vous avez 4, 5, 6 pnj pour votre, vos champs ben, oh, quand la, Je crois que c'est le chou d'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises Il n'y a que le chou Donc une fois qu'ils vont avoir mis l'engrais et, et planter les choux Ils vont rester à ne rien faire Et c'est l'hiver la saison la plus compliquée Pour la gestion du jeu pourquoi? Parce que c'est pas la peine de passer tout l'hiver en gardant vos PNJ des champs qui ne vont rien faire. Donc d'où l'intérêt là, ici, quand on recrute, d'avoir des PNJ avec des compétences élevées dans plusieurs domaines. Par exemple, elle, là, qui est niveau 3 qu'on mettra au champ, et eh bien automatiquement, euh, après dans l'avancée du jeu, on verra. Mais euh, si j'en ai deux ou trois au champ, elle, elle a un autre niveau 3 en chasse. Euh, donc je pourrais la basculer sans qu'elle soit malheureuse et que ça joue sur son moral dans le jeu. Je pourrais la basculer du champ à la chasse pour l'hiver. Et une fois l'hiver passé, je la rebascule au champ. Vous voyez ce que je veux dire Donc faites bien attention à ça. Donc là, vous voyez, elle elle est vraiment très intéressante. Elle n'y était pas hein, en début. Regardez, vous voyez, niveau 3 en champ, niveau 3 en artisanat et niveau 3 en survie donc à la limite, vous voyez, je pourrais même la mettre aussi à l'artisanat, il y a deux places avec ma future Dulcine voilà, c'est pas magique tout ça donc alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler à notre dulciné. ou alors ou alors euh, on va construire, on va aller construire les maisons, allez on va le faire là, on va construire euh, je réfléchis. On va construire deux maisons. Les baies ne sont pas mûres, c'est pas la peine. Euh, on va construire deux maisons. On va pouvoir recruter. Alors, euh, on repart chez nous. Go, go, go, go. On va construire deux maisons et euh, on va recruter et on va construire un champ. Voilà. Et la barne, etc. etc. Donc là, je pense qu'on va d'abord déjà faire les deux maisons et on s'arrêtera sur la construction des deux maisons. Et on ira euh, parler à notre dulciné. Voilà. Je pense que c'est le mieux. Alors là, je le fais speeder, le pauvre, il n'en peut plus. Mais c'est bien qu'ils aient enlevé euh, vous allez dire que je radote, mais c'est bien qu'ils aient enlevé ce bruit euh, asthmatique, le pauvre qu'il avait quand il n'en pouvait plus là. Euh, ça fait beaucoup plus réaliste. Hein, parce qu'il me faisait pitié. Hein. Franchement quand il courait le pauvre, oh là là, il était au bout de sa vie. Hein. Alors... Retournons à notre maison. Là avec le feuillage, on va peut-être nous, nous donner une idée un peu plus correcte, je dirais, de comment on va organiser tout ça. Je n'ai pas dépassé mon chez moi, moi là, non. Je me suis mis au deuxième pont, en fait. J'aurais pu mettre là. Hein. J'aurais pu mettre là. Mais bon, c'est pas grave. On est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, c'est fait. On peut aussi se mettre au premier pont, voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, là où on est, on est pas mal. Pourquoi Parce que, ben, tout simplement, on n'est pas très loin de, de toutes les villes à peu près, quoi. Donc, eh bien, on va passer en mode construction. Alors, euh, réfléchissons. On n'a pas un petit animal, là Piège à lapin, on l'a pas activé, risque pas y rentrer le lapin. Très bien vu elle. Alors, on va euh, donc prendre notre marteau. Euh, je l'ai dans la, je l'ai à l'intérieur de la maison. Alors, hop, ah. Alors, on va prendre notre maillet, pardon, c'est pas un marteau, c'est un maillet. On va poser notre pelle, on n'en a pas besoin. On va essayer de moins se charger possible. Alors, on a des rondins, on a des bâtons. On va mettre tout ça dehors. Alors, euh, donc on a trouvé notre couple. Hein. On est bien d'accord. On a bien suivi jusque là. Donc, on va jeter X, E, F, les rondins. On va jeter les bâtons. Voilà. Ok. Et on va prendre notre maillet en main. Et on va passer en mode construction. Pour la construction de la première maison. Ou on basculera Kune Gunda, mais alors à ce moment-là, il faut faire la couture. faut faire aussi à côté, euh, dans notre village, là, là, la couture. et euh, Ou alors pour le couple. Alors, je pencherai plus pour le couple. Alors, euh, crafting, c'est pas ça que je veux. Donc je veux une maison. Donc ici, alors niveau 1, ok. Et combien il nous manque on n'est pas loin hein, des, des 250, hein. c'est dommage, hein, parce qu'on va casser pour pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Il nous faut six rondins. Alors, ici, on en a combien Parce que j'ai balancé tout. 2, 4, 7. Voilà. Donc, on pourrait mettre une petite maison ici, si le terrain nous le permet. Alors, pour ça, on va aller dans le mode construction, on va dans les maisons, on va se faire ici et on va faire celle-ci. Alors, Est-ce que le terrain nous permet, sachant que moi dans mes parties, j'aime beaucoup mettre, euh, attention qu'on n'empiète pas, alors là on a des bosquets qui vont nous embêter, j'aime bien mettre devant, vous savez, comme un petit, euh, là vous voyez je peux pas, le terrain n'est pas assez droit. J'aime bien mettre devant, là. mais maintenant on a les routes, c'est vrai. Euh, J'aime bien mettre, vous savez, euh, comme on a chez Unighost, là, euh, une petite. Euh, un, un, un petit. comme un petit garden devant. Ce qui me permet euh, bah, de, de, de mettre des clôtures, de leur mettre une petite table. Euh, voilà, des choses comme ça. Bon, ça c'est moi. <rire> voilà. Ok, là on est plutôt pas mal. Donc, on passe donc avec notre marteau. On l'a équipé, on l'a pas équipé Non, on l'a pas équipé ah, il me semble... Si on l'a équipé, qu'est-ce qui me fait le jeu Alors, il est où, mon marteau Voilà. Alors, donc ici, il nous faut... Donc là, si on tape là, attention, vous avez, voyez, mur en torchis et fenêtre. Là, ça serait une petite maison en bois. Moi, je veux une maison en pierre. Donc, j'appuie sur E. Et là, je choisis, donc, puisqu'elle a une fenêtre, fenêtre, fenêtre en pierre. Et je fais mon tour de façon à ne pas perdre de temps. OK donc hop là on a un mur plein mur plein en pierre allez go ici E mur plein en pierre on continue derrière ici il n'y a pas de fenêtre non E mur plein en pierre hop là j'ai sauté l'étape pas bien ici on a une fenêtre E fenêtre en pierre on continue ici E mur plein en pierre et E, euh, mur plein en pierre. Pourquoi faire ça avant Tout simplement. N'oubliez pas aussi ce triangle. Tout simplement, ça va vous faire gagner un temps de fou pour la construction. Alors, ici, pareil, voyez. N'oubliez pas ce triangle-là. On a tendance à l'oublier. Donc, mur plein en pierre. Ici, le toit, pareil. Des planches. Donc, on passe ici. C'est les toits en tuiles, en bois. C'est le plus haut niveau. Voilà. Ici, hop. Pareil. On n'oublie pas le triangle, bien entendu, de l'autre côté. Mur plein. Le toit de ce côté. Celui-ci. C'est avec des planches. Hein. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Donc nous, on a volé des planches. Donc on ne se soucie pas que ça, on s'en fout. On a dévolé plein de planches. Alors on devrait y arriver. Alors on va rattraper nos.. Euh, ben, nous, nous, on va prendre les cailloux d'abord. Hop, on a 14 pierres ici. Ici. Voilà, on va déjà poser ça. Voilà. Et là, on y va. Hop, hop. Vous voyez, ça fait gagner un temps de fou de se préparer d'avance. Ah, là, je me suis plantée. Vous voyez, j'ai oublié la porte. C'est le bon exemple. Pas bien, Shirel J'ai pas mis la porte en pierre. Voilà. Alors, attention, les ressources que j'ai déjà mises sont perdues. Hein. Les cailloux, là, ils sont paumés. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Sinon, je me serais retrouvé avec un mur en bois. Et Je vous assure que c'est possible. Un mur en bois. Euh, un mur en pierre, je veux dire. Et un, un mur en. Oh, et la porte en bois. Ça aurait été nul. Et casser, c'est compliqué. Alors, oh, là, on a huit cailloux. Donc, c'est bon. Hop, 6. 3, 2, 1. Hop. On va prendre les rondins. Prendre les pierres. Je suis lourdin. Hein on va pas trop se. On va finir la porte. Voilà. Ici. Hop. Et l'avantage de, de, de cette fait un petit stockage là d'avance. Même si c'est pas énorme. Je bouger. Alors qu'est-ce que j'ai qui me bloque Ouais, en rondin j'ai 18 hein. je vois un peu large quand même là alors x on va prendre, euh, on a quoi on peut porter jusqu'à 35 faut enlever 20 kilos hein. ouais facile voilà hop si c'est bon ici deux rondins faites bien attention et on vérifie quand même à chaque fois vous avez bien bas rondin et pierres hein. sinon vous allez avoir un mur en torchis hein. c'est pas terrible alors ici pareil c'est bon là voilà, c'est bon donc on peut poser reposer au sol pour prendre plus de pierres sur nous les rondins bien que j'ai oublié un petit tri, le petit triangle vous voyez en attendant facilement à l'oublier celui-ci là là-haut vous voyez ça me demandait hop, un rondin et j'aurais dit mais mince qu'est-ce que c'est qui bloque ça aurait été ça maintenant on n'a plus que les cailloux et les planches à mettre ok ça c'est fait donc on va poser nos rondins x e f pour tout mettre par terre j'essaie de vous dire à chaque fois les manip à faire Alors, on a des pierres ici on a des planches et là on a des pierres et là ou là je sais pas là on bouge plus je m'en doutais un petit peu pour être honnête avec vous alors Pierre, on va on virer euh, X, on peut aller jusqu'à 35 kg, on est juste à côté, donc on va virer euh, là. Voilà. Même si on rame un petit peu pour aller en face là, c'est pas grave. Allez, hop, ici, 6 Pierre. 5 pierres, 4, 3, 2, 1. J'espère que j'en ai récolté quand même assez. Parce que les trouver hasta, hasta pendant le printemps et l'été, c'est pas le plus simple. Alors on en a là, 17. Je sais pas si je vais en avoir assez. Hein. Ok. Donc, la deuxième maison, je la ferai euh, hors vidéo, puisque vous voyez comment je fais la première. Et euh, on se retrouvera dans le prochain épisode avec la deuxième maison de fête. Et je ferai le champ avec vous. Alors, euh, des planches, on les a. Hein euh, hop. Là aussi, il faut des rondeurs. J'ai complètement oublié cette affaire. Alors, ici si je ai plus. <rire> Alors, euh, planche. Hein on n'est pas pressé, on a notre temps, c'est pas grave. Il euh... faut vraiment quand même que tous les. Bon, bon, je pense qu'on va faire venir Kunigunda avant. Dans la deuxième maison. Comme ça, on draguiera à domicile. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'elle a l'air très très compliquée, la demoiselle. Très, très dur et là on a combien de j'espère qu'on aura assez de planches sinon c'est pas grave hein. la nuit prochaine on volera euh, quelques planches au village du Nigoste. alors ici planche je crois qu'on a... va pas en avoir assez n'a plus oh, la vache hein, pourtant elle avait volé pas mal hein, comme quoi alors qu'est ce qui me manque par contre il me manque euh... ah, attendez donc là c'est des rondins une 8 ça devrait être bon mais c'est des planches qui va nous manquer alors hop donc il manque quatre planches ouais il va nous en manquer hein, 4 quatre marteau qui a cassé c'est pas bien ça alors que hop pour le marteau il me faut 10 bâtons oh, si c'est que ça on les a par terre hein. hop ici on a 86 avec ça il nous fait pas un petit marteau hein, on se pend voilà, un petit marteau de construction Vous voyez notre stock comme il diminue vite hein. c'est pour ça que l'hiver faut pas chômer, hein. comme ça. Parce que là, on va s'embêter à faire la deuxième maison. On va vraiment s'embêter. Parce qu'on n'a plus de pierres. Et les, trouver des pierres dans les herbes, c'est pas top. Sans oublier que j'ai toujours tendance à faire en sorte qu'ils ne mangent pas et qu'ils boivent pas ce pérôme. Hop. Ok. Donc, ici, pour finir dans la maison, il nous faut des planches. Ok. Alors, ce qu'on va faire. Il euh, n'y en a vraiment plus là. Hein. Et dans le coffre, je crois que j'avais tout sorti. On va vérifier quand même, hein, parce que bon. On a des rondins là, là, là. Mais là, non, il n'y a plus de pioche là. On a les graines, et machins. Non. Donc, il faudra aller voler chez Nigos. Euh, on va quand même faire. Euh, bon, on n'aura peut-être pas besoin de voler, même. Hein. Vous savez pourquoi Parce que ben. si on va avoir besoin de voler, puisque je ne peux pas les faire habiter là. Donc on va mettre... Euh, ben, moi je mettrai l'abri à bois euh, à peu près ici. Euh, alors, j'ai pas regardé. Euh, inventaire, donc technologie. Euh, l'abri à bois. Alors, Q. ça va me dire exactement.. Euh, alors c'est que c'est dans le crafting, non c'était dans. Ici. Alors. Stockage non. Maison, ressources. C'est pas dans le crafting, hein, c'est euh, l'atelier, j'en veux pas pour l'instant. Euh, ressources. L'abri à bois, il me faut 6 rondins, il m'en manque 3, Ok, écoutez, on va couper euh, trois peu, trois, un arbre. Euh, on va essayer de respecter notre ligne, là. Bon, J'aime bien cet arbre-là au centre, celui-là, je ne le touche pas, je le trouve magnifique. Oui, sur ce de mes goûts, hein. je ne vous demande pas à vous de... Hop, une partie au passage. Caillou, lequel okay. Hop, on va couper ici, parce que... Hop La deuxième maison, je la ferai sans vous. Parce que là, vous avez vu comment je pratique pour la maison. Donc, la deuxième, ça ne va rien changer. C'est exactement la même chose. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pas la peine que je la fasse avec vous. Par contre, on ira voler, bien entendu, ensemble les planches. Ou peut-être pas. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Donc, pour mon abri à bois, est-ce que je peux le faire là que, euh, que je me rappelle à chaque fois, je me mélange aux ressources. L'abri à bois, il me manque une bûche. Alors, on couper couper des arbres. Ça nous fait monter. On garde le gros qui est là. Ici, derrière, il n'y en a plus. S'il y a celui-ci, on va le couper. On n'enlève pas la bûche. Hein. Parce qu'après, il y a aussi le côté... Tout ce qui est... On euh, va dire... Les garçons diront, on oh, ne sert à rien le côté décoratif de l'affaire donc moi j'aime bien leur mettre des petits trucs derrière comme devant comme je vous ai dit mais j'aime bien aussi que derrière ils aient quelque chose euh, voilà donc après j'aime bien mettre des petites barrières derrière euh, pour qu'ils aient quand même une sorte de petit garden derrière sans oublier qu'il faudra fermer hein. donc euh, voilà ça va demander du boulot donc on va aller faire notre abri à bois on est assez maintenant on est un petit peu lourd Beaucoup, un petit peu beaucoup un petit peu beaucoup lourd c'est un petit peu beaucoup qui voulait pas sortir alors et puis on va foncer voler euh, chez Unighost des planches finir la maison et euh, hop par contre, ça un peu sage. Euh, finir la maison et tout simplement ben euh, sachant que là on va on a dit qu'on allait tout droit ici hein. attention ça on n'y touche pas on va, les mettre, on va les mettre là. Hein. S'il veut bien nous laisser faire le jeu, bien sûr. Ça, c'est notre problème. Alors, Q. Euh, hop. Évidemment, à chaque fois, je vais aller là-dedans. Ressources. L'abri à bois. Alors, euh... hmm. On mettra les chasseurs plutôt par là-bas. Alors voilà. Donc là, il va nous falloir de l'arbre, bien sûr. Hein? Donc on bascule sur. Ici, il va nous falloir euh, des planches, je suppose, non de la paille. Paille et un rondin. Ben, on va aller chercher de la paille. On va aller chercher de la paille. Euh, c est, c est, elle, est, elle est passée où ma paille Elle est disparue ma paille Où ma paille Une perdue. Hop hein. Si, si j'ai la paille par là, normalement. Hein. Oui, elle est là. Je me suis tellement avancée dans le dans le truc. Euh, non, j'ai pas de paille, c'est près de chez moi. Ah, c'est ennuyeux. C'est pas grave, hein. sinon, de toute façon, on doit aller voler chez Nigos. Donc, on va aller chercher la paille là-bas. J'en ai pas dans le coffre un petit peu d'avance. Hein, qui pourrait faire l'affaire. Euh... Si, on en a non. F, E, F. On prend le tour. Échappe. Alors, euh, c'est pas du tout là. Là, là, là, là, là, là. Alors j'oublie de le faire manger hein, ce pauvre personnage ne m'en veuillez pas il va pas mourir tout de suite hein, de toute façon donc il me faut on va déjà mettre la paille voilà il nous manque un... ah, rien du tout ne me dites pas que je me suis coincée dans le truc bien sûr que si et bien ça, on va ranger. On va se au village là-bas, Et on va piquer des planches. On va manger un bout. Il faudra qu'on chasse aussi un petit peu et qu'on aille voir notre belle kuningunda une fois que la maison sera faite. Donc ça, je le ferai sans vous, la maison. La deuxième maison, je la ferai sans vous. Et puis on se retrouvera, ben, j'aurai fait la deuxième maison, on aura fait l'abri à bois ensemble, donc on fera le champ ensemble dans le prochain épisode. Il y aura la deuxième maison, on fera le recrutement ensemble dans le prochain épisode. Le recrutement, on ira voir Kunegunda, on ira à la dracouiller et on, la, on lui demandera de rejoindre notre village. Et on fera aussi le champ avant tout. Le champ, il faut aussi qu'on fasse la barne, euh, les, euh, la grange. Je vais y arriver. Hein. Qu je suis venu pour voler, je suis pas venu pour me balader. Alors, est-ce que là, euh, c'est un petit, petit peu risqué. Là, elle est là. elle est. là Vous avez vu dans le coin, là, ils sont... Hop. Planche. C'est bon. Planche, pas vu. pris et là ici on est vu là non non hop est ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ça ça m'arrangerait hein, quand même en ait d'autres. on a un petit sou là comme d'habitude il n'y a personne là-bas je le vois pas ainsi hein, elle... non je crois qu'elle y est là si j'allume la torche c'est par sécurité hein. hop non il n'y a personne ici Ici, on ne voit pas. Hop Ni vu ni connu. Hop. Il y a par contre lui là. Faut faire gaffe. Qui tourne, qui fait sa ronde. Hop Piquer le saut, on le revoit Donc, est-ce qu'il y a d'autres planches qui traîneraient Ça nous aiderait quand même, hein Bien qu'on peut les faire, hein, nous-mêmes, hein, maintenant, on a l'abri à bois, on peut se faire les planches, hein, mais bon. On peut peut-être piquer des rondins, hein, ça, ça... Ouais, non, mais ça... Ouais. Pour faire les planches, on peut piquer les rondins. Ça peut nous aider si on n'est pas trop trop lourd, non ça a l'air d'aller... Pas vu Par contre, je porte trop de choses. J'aurais galéré pour rentrer chez moi. Alors, bonjour Non, non, je me balade. Vous voyez, ils ne sont pas couchés, hein ils ont vraiment changé énormément de choses. Quoi. Alors, nos deux protagonistes. Donc, ici, on a le niveau 3, mais je pense que là, il est couché, avec notre chance. On va quand même lui parler avant la maison n'est pas finie. On lui parlera après. Et on le fera rejoindre dans le prochain épisode. Donc, là, on va aller tranquillou jusqu'à la maison. On va la finir. Ce qui est volé n'est plus à faire, n'est-ce pas Bien sûr, ne le reproduisez pas à révis vraie vie. Et puis, ben, on en restera à la finition de la maison. Et avec vous dans le prochain épisode, donc j'aurai construit la deuxième maison hors vidéo. On ira recruter, euh, on fera le champ. Une fois le champ fait et la grange fait dans le prochain épisode, donc on fera le champ, la grange. Euh, la maison, la deuxième maison sera faite, on ira chercher notre kunigunda. il faut qu'on fasse aussi la couture voilà, il y a beaucoup de choses hein, là d'un seul coup, alors je me récapépète, donc prochain épisode ensemble, on fait couture numéro 1 on fera la grange on fera le champ on a l'abri à bois euh, et on aura la maison donc pour la cultivatrice niveau 3 et le bûcheron niveau 3. Et on ira voir Kunigunda, après avoir fait, bien sûr, l'atelier de couture avant, euh, de façon à la mettre directement à la couture pour avec le lin. Il faudra qu'on qu qu qu mette dans la grange euh, les graines, l'engrais. faut qu'on en ait assez, sinon on va nous dire hein, on n'a pas assez d'engrais. Donc voilà, il va falloir, va, va falloir planifier tout ça. Il y a du boulot dans le prochain épisode. Là, on va finir cette maison-là. Et on arrêtera là. Je vais tourner en suivant. Euh, donc, euh, je vais essayer d'avancer les épisodes comme ça. Euh, je vous les posterai. Je vous en posterai un ou deux dans la semaine. Et, euh, enfin, dans la semaine qui vient d'entamer. Hop, Est-ce que j'en ai assez bon, Je pense qu'on va être bon. Hein. Sinon, bon, comme je vous dis, on est à l'abriable. On a l'abri à bois, donc on peut se faire. Euh, hop, ici, il en faut. Tant pis, on va prendre nos logs à nous. Alors, c'est un petit peu embêtant. Ça nous fera couper de l'arbre. Écoutez, hop. Combien il manque de planches pour cette maison-là 8 Donc, on va aller à notre abri à bois. Est-ce qu'on a un petit lapin là, passant Non. Le piège à la lapin est prêt à rendre l'âme hein, au passage. J'ai réussi à me coincer dans la... Le... Ah, je l'ai mis de côté. Ah, mais c'est bon, c'est pas grave. Donc, les bûches. Hop. Euh, alors, rondin qu'on a volé. On va mettre 3. F, F. Alors, combien on peut faire de planches avec ça, parce qu'il nous en manque pas beaucoup, en fait. Mais bon, moi, je crafterait de mon côté donc eux on va faire des planches un rondin une planche c'est compliqué il nous manque plus que ça de toute façon on va en avoir besoin pour la deuxième maison donc alors attendez on va fait un truc hop on va aller chercher nos rondins là bas et moi hors vidéo je couperai des arbres je les ramènerai et puis voilà voilà voilà voilà oh. pour parce qu'il va nous falloir du rondin là il va nous falloir du rondin Combien il en manque de planches euh, Hop Ici, au moins, il en manque deux. Bon. On va prendre les 13 rondins qu'on a là. On va faire des planches. Alors, c'est lesquelles La 63. 5. 5. 1. Alors, 5. Ici. Oh, non, je bouge plus. À trop vouloir bien faire, voilà, je bouge plus. Alors, les pierres, par contre, je les pose par terre. X, F. Pourquoi il m'a pas pris ces deux planches là, lui Il m'explique hein. F E F, non c'est pas ça. Échappe. Je veux faire vite, euh, mais je fais mal quand je fais vite. X -E F. La paille, on la rangera dans le coffre. Il y a encore deux planches là. Euh, pourquoi il me les a pas pris Capricieux, hein Aujourd'hui ce jeu-là. Décidé de me contrarier. Bah oui, il y en a encore deux là. Hop. Là. De toute façon, j'en aurais besoin pour l'autre maison. Euh, quoi que non, bah, ben, quoique, oui, mais oui, Mais oui, c'est cela. Ah, oui, les champignons aussi, j'ai oublié. Ah, il y en a qui ont râlé pour les champignons. Hein. Ils aiment pas que je perde du temps et les champignons, ça sert à rien. Les champignons, si, si, ça sert, ça monte la survie. Et comme on a pu voir dans un des épisodes, euh, on avait rien à manger sur nous, on était loin. Et eh bien ça nous a bien fait du bien d'avoir des champignons parce qu'on n'a pas eu besoin de, de galérer à manger. Alors on va en faire 10, de toute façon on en aura besoin pour la maison suivante. Donc on finit la maison là, je me récapépète, je ne adote pas mais je me répète. Euh, on finit cette maison, moi on en reste là pour cet épisode numéro 5, 6, je ne sais plus. Euh, bref, et dans le prochain épisode, une autre, une autre maison sera faite, hein. je vais la faire hors vidéo pour avancer les choses. Euh, peut-être que je ferai la barne aussi, ça la grange vous savez la faire je pense ou vous la, je la ferai avec vous puisque vous m'avez dit dans les commentaires que vous préfériez tout voir on la fera ensemble, je, coupe, je vais couper un maximum de bois par contre ça c'est pas la peine que vous le voyez c'est plus rébarbatif qu'autre chose donc euh, je vais couper du bois, je vais ramener ce qu'il faut, ramasser des pierres etc alors peut-être que ça va avancer la saison et que je vais, re, je, je vais perdre du temps mais bon tant pis, hein, écoutez et on ira recruter les gens. On fera le champ ensemble, par contre, dans l'autre épisode. On fera le champ ensemble. Euh, et euh, la barne ensemble. La couture. Et on ira chercher euh, nos PNJ. Et on commencera nos petites affaires. Voilà. Donc, on va finir la maison. Ici, voilà. Voilà Écoutez, regardez, on a une jolie maison pour nos PNJ. Voilà. Donc, ici, je pense qu'à côté, à c'est à ouais. à à une station de ski. Rien à voir. Hop. Euh, donc, je vais essayer de ramasser de la pierre. Donc, la saison, évidemment, risque d'avancer. Euh, c'est plus un let's play pour que vous compreniez, pour que vous voyez comment je joue, puisque c'est pour, pour ça que vous me l'avez demandé. Donc, c'est pas grave si je perds du temps, si je perds machin. Vous inquiétez pas. Euh, c'est plus pour, pour, pour vous pour que vous preniez des astuces enfin du moins les miennes hein. je le répète ce n'est que ma façon de jouer à moi donc on a tous des façons de jouer différentes et euh, on fera une, la taverne donc on va essayer de calculer parce qu'elle est assez grande là, et mettre une autre maison après Voilà. donc là je ferai la maison elle ne sera pas collée Quand on, au prochain épisode je ne vais pas la coller ici ou peut-être que si Ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais, ouais, si ça passe, on la collera. Et après, on fera la taverne de l'autre côté, d'accord Mais ça, pas pour tout de suite. Et on verra pour faire le champ, donc derrière, en gardant nos murs ici, nos baies, je veux dire. Et, euh, et la barne, bien sûr, et le champ, et, et voilà, puis on aura ce qu'il faut, puisque nos PNJ, c'est notre chérie et la couture, et notre chérie, c'est pour la couture, donc elle aura son atelier de couture. Euh, le bûcheron aura de quoi couper des arbres et celle qui s'occupe des champs avant qu'on aille la recruter aura son champ et aura la barne pour pouvoir travailler Voilà. j'espère en tout cas que ça vous aura plu euh, j'attends vos retours par commentaires je sais, que, je sais que vous êtes nombreux à me suivre par rapport à ça cette maison on la cassera après vous inquiétez pas euh, donc euh, merci beaucoup mais vraiment de tout cœur, de vos commentaires qui sont tous aussi gentils les uns que les autres quel que soit le jeu que vous allez voir sur ma chaîne, il euh, y en a certains qui suivent Medieval Dynasty, d'autres qui suivent euh, d'autres jeux. Hein, je ne fais pas que Medieval Dynasty. il hein, y a beaucoup de choses, il y en a des nouveaux qui vont arriver. Euh, donc euh, voilà. Et puis moi de mon côté, je vais crafter là un max. Hein, donc je vous dirai euh, ce qu'il en est. Hein, évidemment, je vais chasser aussi parce qu'il y a un fort que je mange pendant que, que je fais ça sans vous. Euh, donc j'aurais peut-être mis des points de chasse, mais je vous tiendrai au courant. Sur ce... N'hésitez pas à me dire si jusque-là tout est clair, si vous voyez où je veux en venir et si ça vous a plu. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour l'épisode suivant avec tout ce qu'il va y avoir à faire. Ça va passer très vite. Allez gros bisous à vous. Bye bye